Salut! Bah quoi, tu t'attendais à quelque chose peut-être? Euh, bah non! T'es <rire> fou toi, je vais pas faire de montage pendant une vidéo annonce! J'ai malade malade! Waouh! Bon! A la base, je voulais mettre cette annonce! Waouh! Bon! À la base, je voulais dire ça à la fin de la re. Du re... c'est au masculin! À la fin du re numéro 2, mais. Comme la vidéo fait plus de 50 minutes, donc personne ne va la voir, donc personne ne va rester annoncé, et qu'en plus je vais dire des choses importantes, bah, j'ai trouvé ça mieux d'en faire une vidéo à part entière. En plus, c'est un peu mon retour, même si en vrai j'étais pas parti, c'était compliqué la vie, écoute. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Mais ne vous en faites pas, je n'ai pas rien fait pendant tout ce temps. J'ai fait que des projets annulés. J'ai fait beaucoup de trucs, mais j'ai tout annulé, parce que c'était, j'aimais pas, parce que un peu trop perfectionniste tu moi je sais plus parler je sais plus c'est compliqué de parler la vie à ton avis pourquoi est-ce qu'on apprend au bébé à parler parce que c'est compliqué de parler tout seul de base bah ben, oui alors PK j'étais pas là et eh ben en fait c'est surtout à cause du re numéro 2 qui est la principale raison. Enfin re numéro 2 qui est plus le re numéro 1 que le re numéro 2 parce que le re numéro 1 bah, c'était plus un désordre qu'autre chose parce que toi même tu sais si t'as vu la dernière vidéo officielle. Euh, ouais officielle on va dire ça comme ça parce que bon ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que la vidéo 1er avril elle est passée pour une vidéo officielle mais bon qu'est-ce que tu veux que je te dise on après Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que la vidéo 1er avril elle est passée pour une vidéo officielle c'était une grosse parenthèse. Alors le re numéro 2 dont je vous cache la série depuis quand même mal de temps et la principale cause de mon absence comme je viens juste de dire déjà parce que c'est un rôle en sm oui personne ne sait ce que dire sm et mft mais ça vous ne saurez pas avoir un bon moment parce que parce que je sais pas j'ai pas envie de vous le dire c'est tout je fais ce que je veux dans la vie d'accord au pire essayez de le de vider vous pourrez peut-être gagner des bonbons j'ai pas de bonbons non j'en ai pas même chez moi j'en ai pas dans mon placard il y en a pas j'ai des paroles par contre donc du coup pour résumer mon problème comme c'était un SM, j'ai eu des centaines de pistes vidéo sur mon Sony Vegas Pro 14. <rire> Craqué. Et du coup, mon PC de niveau gamer ultra sophistiqué pour gens qui ne font pas de vidéos car ce ne fait. car ce n'est pas fait pour. Ramé du cul. Et comme en plus, j'étais obligé de convertir tous les médias... Ça faisait que 800 pistes et des bananes, hein, t'inquiète, c'était pas autant que ça. Alors c'était quand même beaucoup, hein, ça prenait quand même bien 41 heures à charger, hein. Mais non, pas 41 heures, 40 minutes ou 1 heure, euh... Je... C'est de la proximatisation, tu t'as dit ça tout, ça tout, ça, Donc bien évidemment, j'ai tout converti sur VLC. Et VLC qui me fait des vidéos, je sais pas, j'avais l'impression que c'est bugué, mais j'ai l'impression que c'est pas bugué non plus, mais compliqué. Enfin bref, l'accumulation de tout ça, ça fait que je euh, sais pas. Sony Vegas, euh, Sony Vegas, ça a disparu, marchait plus. Je cliquais ça, je cliquais sur le logiciel, ça mettait erreur euh, 503, un truc dans le genre, je sais plus, je m'en bats les couilles. Et c'est le logiciel, ce, bah ça, je pouvais pas le lancer. D'ailleurs ça m'avait déjà fait, j'avais déjà eu plusieurs fois des trucs comme ça, il me suffisait de désinstaller le logiciel et de le réinstaller pour que ça marche. Mais là, il était encore là, le logiciel. Et je pouvais pas le désinstaller. J'essayais de le désinstaller de force, avec une installer, avec... Euh, J'essayais de... J'arrivais pas. J'ai cherché, cherché, cherché. Je.. Donc au bout d'un moment, eh ben j'ai réinitialisé mon PC déjà Comme ça, moi il y a eu peu de problèmes Parce que je pouvais pas utiliser les autres Sony Vegas Parce qu'ils avaient un bug écran chelou Et euh, Sony Vegas 18, le seul qui marchait Il rame du cul, il plante toutes les 5 minutes C'est impossible de faire un montage avec C'est d'ailleurs à cause de 18 aussi Si j'ai arrêté les vidéos sur la chaîne gaming Et oui, c'est pour vous dire Parce qu'à la base, il aurait dû y avoir une vidéo Pac-Man top 1 Est-ce que je vais le faire ou pas Et bah ben, du coup, il n'y en a pas eu du coup, vous l'aurez peut-être la semaine prochaine. Ou dans deux semaines. voire trois. Ou quatre. Mais <rire> forcément, avant que Vegas 14 plante, tu penses bien, que je m'étais dit, allez, je termine cette semaine. Là, j'étais je... j'étais un peu en, cr... en auto-crunch, si on peut dire ça comme ça. <rire> je travaillais, j'étais à fond dessus toute, toute, toute la journée, sachant que mon PC, il, il buguait beaucoup. Hein. Juste avant, je m'étais dit, je termine cette semaine, cette semaine, cette semaine. Je me suis imposé de terminer cette semaine-là. Et bah, du coup, je j'arrivais plus, j'étais, Pfff... j'en avais... avais marre, j'avais envie de plus rien faire. Donc j'ai testé plein de trucs, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai tenté de me mettre à première pro. Et ben bah, quand j'ai vu que j'avais pris 40 minutes pour faire un truc qui m'aurait pris 4 minutes, tu vois, c'était pas... Ouais. Donc du coup, j'ai vite abandonnés première. d'ailleurs, le projet que j'ai fait sur première, c'est aussi un truc abandonné, Et du coup. Enfin bref, en gros, j'arrivais plus à rien faire, j'étais dépressif. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et c'est du coup aussi à peu près là que j'ai arrêté les vidéos gaming du coup parce que je pouvais plus rien faire car Vegas 18 buguait beaucoup trop et que tous les autres Vegas ne marchaient pas J'ai installé Vegas Pro 8. Il est horrible, il est tout blanc, ça me brûlait les yeux Donc forcément quand je pouvais plus rien faire, au bout d'un ou deux mois, j'ai réinitialisé mon PC J'ai tout déplacé sur un disque avant de me rendre compte que je pourrais réinitialiser mon PC sans perdre mes dossiers voilà, du coup ça m'a fait chier, j'étais obligé de re-télécharger tous les épisodes du re, de tous les reconvertir et tout, Ça va, j'ai perdu qu'une semaine, ou deux, mais pas, j'ai pas perdu du temps hein, juste parce que je ne connaissais pas une fonctionnalités de Windows 10, d'accord Bon si, mais, enfin, bref, j'ai trois convertisseurs différents pour au final, bah, on va utiliser VLC, parce que VLC, il y a plusieurs pistes, et du coup c'est bien, je sais pas comment ça marche, je sais pas, et du coup, j'avais, comme j'allais, on s'en fout, bref alors, il y, y a un gros truc, un autre gros truc que je dois vous dire, il me semble, non Ma chaîne gaming est là. A la base, si j'ai fait une chaîne gaming, c'était pour ne pas noyer mes vidéos artistiques dans les vidéos gaming. Je suis un poète, t'as vu. Mais forcément, comme je m'en doutais, étant un YouTuber assez peu influent, on va dire ça comme ça, hein Ça va faire 4 ans bouger vos tubes, bordel de... Eh ben, ma commune de la chaîne gaming est assez réductrice. Ce qui ne veut absolument rien dire. Et elle est minime au point que bah, j'ai l'impression de faire des vidéos dans le vide en fait. Je veux pas être mytho, moi, faire des vidéos dans le vide pour qu'elles soient visionnées par personne, ça c'est un motif pas des masses on va se dire. Hein. Et oui, comme tu peux te le douter, prendre 10 heures pour une vidéo pour qu'au final personne ne la voie, mais oui, mais je parle pas de vous, là, les 4 Pecno du fond. je sais bien que vous les regardez, mes vidéos. C'est que vous qui les regardez, de toute façon. Donc bon, ça changera forcément euh, dans un futur assez lointain ou pas, selon si vous vous abonnez ou pas, bande de petits fils de... Mais, pour l'instant, je vais remettre mes vidéos gaming sur ma chaîne principale. Mais bah enfin, ça, c'est ce qui aurait dû se passer. Le problème, c'est que ça me fait vraiment chier de mélanger les heureux aux vidéos gaming. Donc, bah, j'ai décidé quelque chose, et j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Au moins 5 minutes a chaque fois que je prends une décision en 5 minutes, je regrette juste après, mais c'est pas grave. Hein oh. Je vais tout simplement, pour le moment, arrêter de faire des vidéos gaming. C'est aussi simple que ça. Je vais terminer mon exploit Camille, monter les 3-4 gameplays euh, que je veux monter euh, qui me restent, et après, ça sera tout. La chaîne gaming sera en pause. Je ne sais pas quand est-ce que je referai des vidéos gaming. Ah oh. Voilà. Là, je vais le remettre, oui, parce qu'il arrête pas de tomber, il est trop lourd. Il tombe tous les trois jours. Tout ce que je peux vous dire, c'est que plus vous serez nombreux à vous abonner et à me suivre, et plus je pourrai reprendre les vidéos gaming rapidement. Ah bah ben, si ça c'est pas de la propagande, non, hein, et bah ben, moi je sais pas ce que c'est écoute. Ce putain de rush, je te jure. Non, je veux pas dire qu'il est bien, je veux dire qu'il m'a fait, qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Il a niqué 7 mois de ma vie. Je sais pas, ça fait que maintenant que j'ai pas fait de vidéo. Je, je sais pas, je sais, j'ai je, même pas regardé. T'as vu comme je suis peu sérieux et investi C'est pas vrai, il a, a que ça que j'ai pas fait. Parce qu'en plus, pour euh, tourner, pour euh, doubler, c'est de la galère, parce qu'il y a toujours un truc qui va pas. Donc, pour résumer, j'ai beaucoup de problèmes avec mes logiciels de montage, et j'arrête les vidéos gaming pour le moment. Je termine juste, celle en cours. Pour conclure la conclusion, et eh bah ben, il faut absolument que je m'achète un PC à 6000 boules, putain de merde, j'en ai marre de ramer du cul. Et partagez-moi cette putain de chaîne, parce que plus vous êtes nombreux, plus je serai motivé, et plus je ferai de vidéos. Alors partagez-moi, partagez à tout le monde, vous partagez, vous partagez, vous spammez, vous spammez, vous spammez de partout. Ah oui, et si tu te demandes où est-ce qu'il est Pikachu, et eh bah ben, il est là. J'ai oublié en dessous.